So, Gwen, when I first met you, you were a French naval officer, and uh, now you're becoming a filmmaker. How did this transition come about? It all happened at a point where I needed I needed to define a, a chapter in my life uh, going from one phase of my life to to another. But why particularly sort of travel and documentary? I needed a project that could uh, encompass all I'm interested in, all I'm passionate about, but also, have it as an opportunity to reconnect with uh, some of my core values. The fact of doing that with my best friend Gwenda is is quite a big deal because uh, it's, it's a lot about reconnecting with uh, who we wanted to be when we were 10 years younger. Oh right, okay. So the seeds were already there, were they? Definitely. But somewhere along the, uh, along the way, you know, you start a career, you work, and then it's, uh, there's always this risk of uh, losing track. So this this is a bit of a I guess a bit of a statement that uh, you know if it's at the back of your mind then probably it means that you need to do something about it. Très Donc euh, okay. Pas Allez, salut, ciao. Bien. L'objectif de notre voyage, c'était d'aller rencontrer des gens ouais. qui, euh, qui ont changé de vie radicalement. Ouais. Ah bah, radicalement, ouais. on va faire un, un départ de Paris pour ouais. atterrir au Pérou. Oh, voilà, au Pérou. Ouais. Et après, si tu veux, on va traverser la Bolivie pour arriver dans le sud du Brésil. On va descendre en Argentine, ouais. passer par Buenos Aires, mmh. et là, on va descendre tout au sud de l'Argentine. Qu'est-ce ouais. que tu en ouais. penses oh bah c'est bien, mais c'est pas, pas gagné d'avance. Ah, bah c'est pas gagné d'avance. Hein. <rire> c'est bien que vous partiez à deux. Ah, ouais. pourquoi ah, Qu Parce que c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Bah, c'est bien est ce que c'est ton copain. Ouais. ouais <rire> Et vous êtes déjà partis ensemble. Ouais. Donc vous vous connaissez bien. Mmh. Voilà. Et tu, toi, t'aurais été content de faire ça avec un copain Ah, hein oh, Si une occasion s'était présentée, peut-être. Ah ouais, bah toi, elle est contente aussi. Elle demande si on a nos papiers. Ah, on, a, on, a, on a tous nos papiers On a tous nos papiers Knowing un peu de votre histoire, ça semble aussi un voyage à votre vie, à votre passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont marqué with your dans votre passé avec votre famille. Vous savez, les voyages que vous faites, les places où vous lived avant. En many regards, yeah. My dad is a, is a true adventurer, he's traveled a lot to places that were not touristy at all at the time, like Indonesia, and, uh, and places we're going to go to in Southeast Asia. I'm going to go to uh, Buenos Aires, where my mother lived for five years when she was young. So uh, uh, it's true, it's going to be, uh, it's going to be reconnecting with uh, an aspect of my family. And then there's also reconnecting with my friend, with Gwendal, because We've been traveling together. We went to Guatemala, we went to uh, Morocco. That was our first backpacking trip. And, um, and now the fact of traveling together and making this, uh, making this documentary, which is a dream we've had for more than 10 years, but we never got around to, uh, to doing it. Prêt à partir, ça y est là, ben tout, voilà. est ouais, tout est quasi bouclé. Tout est quasi bouclé. Alors ben, ouais, Les oui. sensations. content mmh. parce que de faire des, des projets perso et euh, le fait de partir avec Gwen. Le, le truc qui nous habite, c'est l'énergie, l'envie de, de réaliser quelque chose, quoi, de créer. Ouais. Et ça, c'est super important parce que tu vois, euh, là, je dédie avec Gwen, on va dédier un temps, un espace où on est nous-mêmes, toi, euh, porteur du projet, et on va devoir le créer, et on va devoir tu vois, le finaliser. Donc rien que ça, c'est vraiment... Ouais. C'est ton, ton petit, quoi, c'est ton, euh, ton, ton, petit, ton petit bébé. Et, et surtout, c'est un apprentissage, quoi, comme le documentaire, comme tout ça. On n'est pas du tout professionnel, mais ouais. on a l'envie de faire. Ça, ça fait que... vraiment plaisir de vous voir tous les deux euh, ah avec ouais. la banane là, euh, se dire ça ouais. y est, euh, j moins J-2. C'est clair, J-2. Ouais. Chronique de Gwen, ouais. eh ben, nous on va suivre parce qu'on vous adore. C'est le mot chronique qui, qui suggère plein de choses en fait, ouais, euh, qui, et qui, nous qui, a, qui est très accrocheur. C'est bien ça, on sur ressources avec Twitter. Ouais. Cool. Ah ouais, on a passé longtemps, beaucoup de temps à philosopher sur cette page là. On oh, hein? est bon. <rire> allez go? Ouais, allez c'est parti vous... Pas là. ouais alors Ah ouais, oui. oh, c'était long. Ouais <rire> Allez go, bon. on est parti, on va appeler Alex et Fabien. Allô Allô tu m'entends Ah là je vous entends. Ouais. Bon bah parfait, bah, déjà euh, c'est la première fois qu'on a l'occasion de savoir tous les cinq On part euh, mardi. Comment ça va se passer, nous, euh, au début, là, pour les mettre un peu dans le bain Ça va être le rôle de Johanna d'assurer de, la constance pour, euh, pour tout ce qui est publié sur le site. Donc tout, contenu, okay. tout contenu que je puisse mettre à partir d'aujourd'hui euh, ouais. n'a pas de risque d'être effacé, il n'y aura pas de migration Non, bah, okay. non, non Il euh, euh, y a des sauvegardes aussi euh, que je fais. La prochaine fois euh, que vous entendrez parler de nous, on sera, euh, on sera de l'autre côté du monde. <rire> bah, salut et puis bah, bon voyage surtout. Quoi. Aujourd'hui, le départ, la dette dans le train, vers Paris, c'est un peu comme si je m'étais préparé toute une vie pour ce moment-là. Ouais. On a fait une carte, un itinéraire, mais en même temps, c'est que c'est les rencontres qui vont le dessiner, l'itinéraire. Enfin, la carte n'est pas le territoire. Voilà.